Salut tout le monde, c'est Shirelle, on se retrouve aujourd'hui pour un disons, un, gros, un tuto où je vais un petit peu vous expliquer comment tout fonctionne parce que vous êtes nombreux à venir sur le live me demander quand j'y joue donc là je profite d'un bug en fait qu'on rencontre depuis quelques semaines au niveau d'une quête avec Sambor, le chasseur ermite qui est hors map donc les quêtes d'histoire sont bloquées donc je vais vous montrer vite fait mon village parce que le problème c'est que le temps continue à passer, le, les saisons continuent à avancer, nos personnages vieillissent et en trois semaines, <coughs> vu que les quêtes histoire vous débloquent les bâtiments petit à petit que vous évoluez et que vous faites ces quêtes, euh, moi je suis complètement bloqué là parce que euh, le, la personne à qui je dois parler, le PNJ à qui je dois parler, euh, ben, est hors map complètement. Donc le bug a été signalé au niveau du Discord, le bug a été signalé, il euh, y en a des pages de signalement sur Steam, euh, malgré la dernière mise à jour euh, qui est toute récente, euh, qui est du 6 novembre, ça n'a pas été corrigé, euh, donc ça nous bloque le jeu, on est coincé, pourquoi Parce que si, on, alors oui, on pourrait euh, euh, continuer comme j'ai fait moi, à arranger mon village, à, à augmenter les maisons, etc. etc. Le problème, c'est que à faire ça, euh, à tourner en rond, à faire les quêtes secondaires. Le temps passe, le, ben, notre personnage vieillit et euh, les PNJ euh, qui ont les quêtes vieillissent aussi. Le problème étant que ben, si on continue trop à jouer, tant que le bug n'est pas euh, résolu, <coughs> moi tant que le bug n'est pas résolu, le problème qui se pose, vu qu'on ne sait pas trop, c'est est-ce euh, que si euh, les, les PNJ qui nous donnent les quêtes histoire décèdent euh, de vieillesse donc euh, ben est-ce que ça est notre dynastie et HS ou pas donc moi j'ai pas envie personnellement vu j'ai plus de 200 heures de jeu euh, j'ai pas envie euh, voilà de, de, de, de me prendre le message comme quoi ma dynastie est, est, est ratée parce que j'ai pas réussi à faire les quêtes dû à un bug donc j'en profite donc pour vous faire cette vidéo parce que vous êtes énormément nombreux quand je joue euh, sur, sur Twitch en live sur Twitch euh, vous êtes nombreux à venir me poser des questions. Donc, je vais d'abord euh, vous montrer mon village. Donc, je vais vous le montrer. Et après, euh, je, ferai, je démarrerai une nouvelle partie pour vous, pour vous expliquer. Parce que je n'ai pas envie que le temps tourne trop dans ma partie à moi. Donc, au niveau de mon village, euh, là, j'ai encore une maison à améliorer. Je suis située, alors pour être honnête avec vous, je suis située ici. Juste à côté, euh, pas très loin de Borovo, euh, le village où on arrive au départ. Où on débute le jeu, euh, mais il y a une chose à savoir dans le jeu, c'est que vous pouvez vous installer n'importe où. Le mieux est de vous mettre près de l'eau. Euh, le mieux est de vous mettre là où il y a assez de forêt pour les animaux, mais aussi pour les arbres. On a besoin de beaucoup d'arbres dans Medieval Dynasty. Et euh, près de l'eau, pourquoi Parce que vous avez besoin d'aller souvent boire ou remplir les seaux pour la taverne, etc., etc. Donc il euh, y a les points qui ont été relevés par les joueurs où c'est le mieux de s'installer en fait. n'est euh, pas automatiquement de se mettre près de Borovo. Pourquoi Parce que tout simplement euh, vous avez le moyen de vous téléporter. Si vous êtes ici et qu'il fait nuit, vous pouvez vous téléporter de façon à revenir à peu près euh, ici. Mais on va voir ça euh, sur l'autre partie. Là je vous fais visiter le, le, le village vite fait. Et après je vous explique tout ce qu'il faut savoir. Alors donc là-bas en face vous avez Borovo. Donc ici ce sont les maisons de niveau 3, c'est-à-dire les plus grosses. Euh, donc ici c'est des maisons qui n'ont pas été en bois. Si vous mettez une maison en bois pour la upload, pour la mettre euh, pour, pour l'isoler, je veux dire, le problème c'est qu'en bois, il vous faudra mettre de l'enduit. Tandis que si vous faites directement des maisons en pierre. Euh, ce sera carrément de l'argile. Et l'argile, vous l'avez à la mine. Si vous regardez ma carte, c'est pas là que je vais aller. Si vous regardez ma carte, ici, hop, euh, ici, il y a une mine. Là, j'ai mis un, tout simplement ben, le, la mine pour que les ouvriers aillent travailler. Euh, j'ai mis ce qu'il fallait. Et j'ai mis à côté un stockage qui est commun avec mon stockage dans mon village. Ce qui fait que, ben, automatiquement, euh, les ouvriers, quand ils déposent dans le coffre euh, là-bas, je l'ai dans mon stockage ici. Mis à part, euh, quand ils viennent à euh, miner euh, dans la mine, il euh, ben, y a un coffre. Le problème, c'est qu'il faut que j'y aille. Mais ça ne me dérange pas, dans le sens où quand je vais là-bas, je suis près de Branica. Branica, on a souvent à y aller. Et euh, donc, à ce moment-là, euh, ben, quand je vais là-bas, je mets dans le stockage que j'ai ici. Et euh, quand je rentre chez moi ben, je récupère le, le fer, le, les, les, tout ce qui mine c'est à dire le fer, le caillou, les cailloux, le sel etc qui mettent dans le coffre je bascule dans mon dépôt que j'ai à côté et il est commun au dépôt que j'ai ici dans mon village donc euh, c'est aussi simple que ça donc pensez-y vous pouvez mettre un stockage à côté euh, de votre mine comme ça vous pourrez facilement le transvaser pour que vous ouvriez puissent travailler, vous faire les flèches, etc., en fer, etc., etc. Donc je suis située moi ici. Euh, les points euh, les plus intéressants vu qu'on peut se taper, <coughs> excusez-moi, mais avec une bronchite c'est pas terrible, sont ici, dans cette partie-là, cette partie-là, ici-là, enfin tout ce coin-là, ce lac-là. Voilà. C'est le mieux parce que vous êtes près de toutes les villes ici, enfin de ces quatre villes-là. Si vous mettez par exemple ici, vous êtes à même distance à peu près de Branica, Baranica, Ronica. Et si vous voulez vous rapprocher d'ici, il faut vous TP. Bon après, c'est vrai qu'il faut refaire le chemin à pied de retour. Mais bon, donc on va finir la visite après. Euh, je vous montrerai et vous expliquerai comment ça fonctionne. Donc là, c'est une maison de niveau 3. C'est les dernières, il n'y a pas au-dessus. Donc vous avez un lit de personnes, un lit ici et un autre lit là-bas. D'accord Rien ne change euh, des autres maisons, sauf qu'elle est beaucoup plus grande. Et que depuis qu'ils ont instauré la décoration, vous pouvez par exemple, dedans, mettre une table, des chaises, de la déco quoi, en fait. Voilà. Mais ça augmente le bonheur de vos, euh, de vos PNJ. Si vous regardez au niveau de euh, ma gestion, tous mes PNJ sont à peu près contents, sauf un ou deux. Euh, parce que je n'ai pas encore fini, il me reste une ou deux maisons à agrandir. Il y a celle-ci à agrandir qui est toujours euh, de niveau 2, je crois. Donc, vous voyez, j'ai préparé devant euh, tout ce qu'il faut pour l'agrandir. Vous voyez, la niveau 2 est beaucoup plus petite. Donc, je pense que c'est eux qui ne sont pas contents, euh, voilà, parce qu'ils ne sont pas à la grande maison. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce que je ferai plus tard, quand le bug sera résolu. Vous voyez à l'écran, là, en haut au radar, euh, ma quête, je suis bloqué au niveau 4 d'UniGhost et la, les quêtes d'Halloween, euh, tout simplement parce qu'il faut que je parle à Sambor, l'ermite le, chasseur. Et le problème étant qu'il est hors map, donc on ne peut pas lui parler. Ensuite, quand on vient ici, euh, vous avez ici euh, le truc d'excavation, donc c'est ce qui est près de la mine. Donc dedans, vous avez ce que font les, les, les mineurs, donc le calcaire, la pierre, le sel. Donc Et après, il faut que vous alliez là-bas. J'ai deux ateliers de bûcherons, parce que tout simplement euh, au niveau des bâtiments ici, je suis à 29 sur 30 tant que je pas fait la quête histoire je ne passerai pas au niveau supérieur de bâtiment qui je pense de mémoire est de 50 ans voilà donc euh, tant que c'est pas fait ben, le problème le temps est qu'il passe et ce que je me suis aperçu hier parce que je me suis dit bon ben on va en profiter pour améliorer le village le problème c'est que mon fils était enfant et que maintenant mon fils est un jeune ado donc le temps passe mon personnage vieillit euh, et puis ben, je ne peux faire que des quêtes secondaires et ça tourne un petit peu en rond Alors, je sais pas où est mon fils euh... c'est pas lui je ne pense pas non ça c'est euh... c'est l'autre c'est sam ghost c'est pas le mien celui-là donc euh, voilà le mien je boule c'est pas grave maintenant il fait sa vie il est grand donc j'ai un atelier de bûcheron ici qui est niveau 2 j'en ai un autre là ici j'ai la forge niveau 3 d'accord euh, faites attention de mettre dans le coffre ce qu'elles ont besoin pour crafter c'est à dire pour faire les, les éléments vous n'avez pas besoin de mettre d'outils, mais ça on va le voir après je vais tout vous expliquer en détail donc euh, ici j'ai ma couture niveau 3 et ici tout ça c'est des champs personnellement moi de mon côté j'ai fait des 6 par 5 où j'ai mis chaque, euh, chaque graine qui existe euh, comme ça, je ne suis jamais en panne au niveau nourriture ou quoi que ce soit. Là, il me reste des barrières à mettre. Mais bon. Ensuite, euh, vous avez ici donc, tout ce qui est champ. Là, donc là vous les voyez bosser. Euh, si vous voulez que vos travailleurs de champ travaillent correctement, il faut qu'il soit deux. Un qui fait l'engrais et l'autre le suit et met les graines. Sinon, vous allez, mettre, ça va, vous allez perdre un temps fou. Ici, vous avez donc la cocotte. Voilà, le poulailler. Donc, qui sert à donner des œufs et des plumes. Ici, vous avez les moutons qui sont pas là, parce qu'ils doivent se balader, euh, je ne sais où. Donc, les moutons qui vous donnent la laine pour la couture. Et ici, vous avez l'oie qui donne, elle aussi, des œufs et, de, et des plumes. Voilà. Seulement, pourquoi il vous faut ces, ces trois bâtiments, euh, je vais vous le dire tout de suite. Si je vais ici... Et qu'on va dans technologie, euh, on va aller dans les, les animaux. Donc le poulailler, pourquoi il faut que vous l'ayez Parce que ça vous débloque la nourriture pour animaux. Or, pour le moment, nourriture pour animaux, ça ne sert à rien. Les animaux, en fait, euh, moi j'ai mis au niveau de la poule, ça ne diminue pas. Pour l'instant, la nourriture pour animaux, elle ne sert pas à grand chose. Je vais être cash avec vous. Ensuite, vous allez débloquer, quand on suit la technologie et que vous allez faire vos champs, euh, pour débloquer, ben, c'est marqué ici, il hein, euh, faut la faut récolter. Sachant que vos PNJ, bon, ben, vous font, euh, en faisant le travail, vous font monter aussi. Donc, vous vont vous débloquer les choses petit à petit. Donc, euh, le premier, c'est stockage de nourriture 1, la grange 1, le poulailler, on l'a vu. La porcherie, elle vous permet d'avoir une massue. D'accord euh, La massue sert à quoi euh, C'est pour étourdir les porcs, en fait. Donc, euh, je pense que ça doit vous donner des pots et de la viande. Mais, vu le prix des cochons, franchement, là, moi, j'en vois pas l'utilité, donc je n'ai pas fait. Je suis passée directement à l'abri. pour Oua. Pourquoi Parce que ça me donnait de l'enduit. Et, euh, le problème étant que, depuis la mise à jour, euh, l'enduit ne se pose que sur les maisons en bois pour les isoler, pour consommer moins de bois de chauffage. Et, euh, moi, le problème, c'est que j'ai fait des maisons en pierre, donc c'est, euh, déjà, isolé un petit peu mieux quand vous les faites en pierre plutôt qu'en bois. Mais, pour euh, mettre l'isolant sur les murs après, comme vous avez vu, il faut mettre de l'argile et non pas de l'enduit. Donc à la limite, ça, quand je l'ai pris, j'en avais pas vraiment l'utilité. Voilà. Après la bergerie, c'est utile parce que ça vous donne, ça vous débloque le ciseau de tonte qui va vous permettre de tendre les moutons et d'avoir de la laine pour euh, tout ce qui est couture. Après il y a l'étable euh, que vous allez débloquer qui va vous permettre de faire les seaux. Les seaux sont importants au niveau euh, de la taverne parce qu'il y a des recettes euh, qui sont à faire pour euh, le bonheur de vos PNJ pour qu'ils soient heureux il y a des recettes à faire euh, qui demandent de seaux. voilà donc vous pouvez le faire que si vous avez des tables après euh, mettre une vache dedans pour avoir du lait je vois pas trop l'intérêt puisque les recettes les plus importantes du jeu ne demandent pas de lait donc euh, mais par contre demandent des seaux. donc ça moi il faudra que je le débloque donc, ici, vous avez, euh, alors, vous avez deux stockages de nourriture, un qui est ici et un autre qui est là. Alors, pourquoi vous me direz, tu as deux stockages de nourriture Ici, dans ma gestion, j'ai, alors au niveau des bâtiments, j'ai deux stockages de nourriture, j'ai un stockage de nourriture 2, euh, et un stockage de nourriture 3. Pourquoi Parce que quand j'ai voulu, euh, la première fois, j'avais euh, mon stockage de nourriture 1, qui était ici, je n'avais pas encore mis la taverne, et j'ai construit à côté le stockage de nourriture 2. Le problème étant, que, est que quand j'ai cassé le niveau 1, euh, les habitants ne reconnaissaient plus euh, le, comme quoi il y avait de la nourriture, donc ils étaient tous en train de crier famine, alors que ce n'était pas le cas. Donc, euh, pour éviter de casser et qu'il y a un problème de bug tant que ce n'est pas stabilisé, je préfère laisser le stockage de nourriture 2 et le stockage de nourriture 3, ce qui fait que le 3 est beaucoup plus grand en espace, ça fait gaffe aussi. Euh, ici vous avez euh, le, st le, le stockage de ressources, il faut que je le passe au niveau 3, donc euh, ici vous voyez c'est sur 2000, le 3 moi, il est quasiment plein. Mais j'ai pas mal de choses à vendre. Donc, vous euh, voyez, 1999 sur 2000, le problème étant qu'après, les PNJ ne peuvent plus ranger. Donc, euh, essayez de faire attention à ça ou le basculer en niveau 3. Le basculer, c'est un peu moins compliqué là. À la limite, vous prenez tout, il faut de la patience. Vous prenez tout, vous mettez tout dehors, ici, là, voilà. par terre. Vous cassez, vous reconstruisez et vous mettez le stockage 3. Terminé, basta, on n'en parle plus. Euh, ensuite, vous avez ici la taverne qui est niveau 3. Voilà, donc il y a un tavernier. Alors, c'est pas parce qu'il est là et qu'il fait rien qu'il ne travaille pas, bien au contraire. Euh, et euh, ce qui va être mis en place, mais qui ne l'est pas encore, euh, c'est ici. Donc, euh, avec d'autres recettes, on va pouvoir faire euh, pour le bonheur des villageois, n'est-ce pas? on pourra leur faire des recettes un peu plus sophistiquées euh, style des bières, du vin, etc. d'après euh, ce qui a été dit donc il euh, y a les recettes ici que vous devez débloquer dans la technologie donc ça c'est la taverne niveau 3 voilà donc là vous avez les maisons niveau 3 et là j'ai la grange aussi qui est niveau 2 qu'il faut que je passe niveau 3 voilà où j'ai une fermière qui s'occupe de faire euh, l'engrais etc et, et j'ai quatre euh, cultivateurs, on va dire, hein, ceux qui s'occupent des champs. Dont deux. Il, il, il en faut quatre pourquoi nombre. Euh, il faut qu'ils soient par couple. Parce que un met au sol pour aller plus vite, un met au sol l'engrais. Et l'autre passe derrière et plante les graines. Voilà. Donc euh, moi, je vous conseillerais d'en mettre deux. Voilà. Et comme ça, ils se suivent, ils font les trucs ensemble. Et par la suite, donc vu qu'on sait qu'il va y avoir, Attends, mes biquettes sont là, j'ai un bélier. Alors commencez par acheter une femelle, hein, si j'ai un conseil à vous donner. Et après, achetez un bélier, ça... ils vont faire des petits, donc euh, c'est pas plus mal, normalement, c'est ce qui est dit. Ils vont faire des petits, et euh, donc après, ne pas oublier que les brigands, enfin les voleurs, vont être là. Donc il va falloir que je ferme mon village avec une clôture, une grande clôture, ça va demander énormément de logs, de troncs d'arbres. Et il va falloir que je ferme tout le contour de mon village, sachant que là-bas au fond dans les arbres, euh, je ne vous ai pas montré, mais je ne vais pas y aller parce que sinon mon jeu y tourne. Euh, hop, ici, vous avez la cabane euh, des chasseurs. Alors vous pouvez le placer n'importe où où vous voulez sur la carte. Le seul problème que vous aurez, c'est que quand elles vont chasser, il y en a une ici, quand elles vont chasser, elles remettent la viande ici dans le coffre. Donc ce sera à vous d'aller chercher la viande et de la mettre euh, dans votre stockage voilà et attention quand c'est plein là aussi chaque coffre a une limite donc quand c'est plein et eh ben, le problème elles iront dans le stockage et si le stockage est plein et eh ben, c'est des choses perdues donc faites attention à tout ça voilà donc mais par contre vous pouvez très bien avoir votre village ici et mettre votre cabane de chasseurs euh, je sais pas ici ici euh, enfin là où il y a énormément d'animaux et euh, mais par contre il faudra aller à pied euh, chercher euh, la nourriture dans leur coffre pour pouvoir la ramener à votre village donc à vous de voir euh, moi j'ai préféré la mettre pas très loin de mon village pour pas faire trop d'aller-retour donc on a fait à peu près le tour de mon village donc ce que je vais faire c'est que je vais euh, mettre une nouvelle partie et là je vais vous expliquer au niveau de gestion comment ça se passe vous avez été nombreux à me poser des questions donc je me suis dit allez je leur fais une vidéo je leur explique et j'espère que je vais être le plus clair possible. Ok, on est donc sur le menu des parties. Donc, quand on commence une nouvelle partie, a été ajouté qu'on peut la personnaliser. D'accord Attention, quand vous allez si vous venez à la personnaliser, vous allez pouvoir augmenter. Mais ça, c'est juste quand vous commencez une nouvelle partie. Si vous avez déjà une partie en cours, vous ne pouvez pas personnaliser euh, les jours par saison. C'est-à-dire ils sont définis à la base au jour de 3, par trois 3 jours. Donc l'automne, printemps, été, automne, hiver, dure trois jours chacune. Et après, vous allez payer vos taxes chaque, chaque premier jour du printemps. Euh, si, ça, vous pouvez le définir le jour par saison que euh, quand vous lancez une nouvelle partie. Dans votre partie actuelle, si vous allez dans le, dans le menu, vous n'aurez pas cela. Ensuite, vous avez ici la possibilité de changer le multiplicateur de taxes de base. Vous pouvez vous remettre des PV limités, l'endurance illimitée, la nourriture illimitée, l'eau illimitée, le poids illimité. Moi, j'appelle plutôt ça du shit. Mais enfin, bon, ce n'est que mon opinion. Le multiplicateur de bois, vous pouvez le changer. La nourriture à varier si vous en voulez ou si vous n'en voulez pas. Le multiplicateur des PV... Enfin, il y a tout un tas de choses ici. Euh, ben, Décochez l'empoisonnement si vous n'avez pas envie d'être empoisonné. Mais je trouve que là, vraiment, c'est... C'est plus du jeu, c'est cheaté quoi, en fait. Voilà. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Donc, moi, je ne vais pas la personnaliser. Je vais euh, tout simplement commencer une nouvelle partie. Juste pour vous expliquer euh, ben, comment ça fonctionne. On va passer le, le générique de l'histoire de départ. Alors, je ne vais pas aller parler à Unigos. Euh, je ne vais pas tout ça. Je vais simplement vous montrer par le menu gestion comment ça se passe. Et comment on fait pour attribuer euh, voilà, à chaque endroit, euh, chaque lieu des PNJ. Donc, comme vous le savez, en bas à gauche, vous avez la barre verte qui est votre endurance, la barre rouge qui est votre vie, la barre jaune qui est votre faim, la barre bleue qui est votre soif. Sur la droite, vous avez vos quêtes. En haut, vous avez le radar et le point d'exclamation et euh, votre quête. Dans le journal, donc ça, c'est comme je recommence une partie. C'est un tutoriel, donc au niveau de la gestion. J'aurais peut-être dû vous montrer dans ma partie, puisque là, j'ai personne. Donc ici, vous aurez, euh, quand vous allez commencer une partie, vous allez faire votre première maison, vous allez euh, euh, suivre ce que vous demande votre, votre quête. Et ensuite, quand ça va être terminé, on va vous dire, survivez pendant une saison. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, N'oubliez pas que c'est un jeu sur une dynastie, c'est sur plusieurs générations. Euh, au niveau, dès le départ, moi, si j'ai un conseil à vous donner, sachant que ça prend deux ans de jeu, c'est-à-dire deux fois quatre saisons, vous allez euh, galérer pour vous trouver votre futur dulciné. Voilà. Donc, commencez à draguer si possible dès le début du jeu, euh, au moins d'augmenter votre affinité avec elle en discutant. Le monte, monter votre taux de dynastie et votre amitié avec elle au moins à 50 au départ Pour pouvoir la recruter dans votre village Donc avant de recruter, n'oubliez pas Des débuts du jeu par exemple, vous créez votre maison Vous avez fini votre quête, vous commencez à aller euh, dragouiller en attendant la suite des événements Vous cherchez votre dulciné, quand vous l'avez trouvé euh, Et que vous avez monté votre affinité avec elle au niveau qui est demandé, il y en a qui demandent 50 d'affinité d'autres 70. Euh, quand vous allez monter, vous lui demandez de rejoindre votre village, enfin votre maison, façon de parler. Mais euh, elle ne va pas habiter avec vous. Elle habitera avec vous que lorsque euh, vous aurez monté à 100% le côté romantique et amoureux de l'affaire. Qui est la deuxième partie des papotages avec elle. Donc, il faut n'oubliez pas de lui faire une maison. Donc, avant... De, euh, vous allez dragouiller quand vous voyez que vous êtes près des 50 voire, ou des 70 selon qui vous avez choisi, ben, euh, faites la maison avant de repartir la draguer parce que si dans la prochaine conversation vous pouvez la recruter, recrutez-la, elle a besoin d'une maison. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que vous ne pouvez pas mettre deux hommes ensemble dans une maison. C'est automatiquement un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme. Pourquoi Parce qu'ils vont faire des enfants. Ces enfants vont, être votre vont, vont participer à votre village dans la prochaine dynastie. Donc, euh, voilà, ne vous plantez pas. Essayez aussi au niveau des âges de faire attention. Vous aurez moins de chances d'avoir un enfant euh, si vous, vous mettez une femme de 20 et quelques années avec un, un ouvrier, un PNJ de 50 et quelques années. Euh, C'est logique, donc euh, essayez de ou alors ils seront pas contents, bah, tout simplement. Vous aurez vos personnages en jaune, donc essayez de mettre des PNJ ensemble dans les maisons qui ont à peu près le même âge. Faites attention quand vous les sélectionnez de euh, bien faire attention à leur stats hein. Voilà, mais ça on va le voir. Donc là, ici vous aurez toute la liste de vos PNJ, ici vous aurez toute la liste de vos bâtiments que vous avez construits. Ici, vous aurez toute la liste de vos champs que vous aurez créés. Et ici, toute la liste de vos animaux. Voilà. Est qu est, ce qui est important à regarder, euh, c'est ici. Donc là, population, le nombre de populations que vous aurez. Mais je crois que je vais rebasculer pour, sur ma vidéo pour vous montrer parce que là, ça ne va pas être faisable. Tant pis, je perdrai un peu de temps dans ma dynastie. Donc là, population 1 parce que je suis tout seul. Là, c'est les taxes que vous devrez payer chaque jour, premier jour du printemps. N'oubliez pas, sinon ça va vous mettre une dette. Et vous aurez les taxes de l'année suivante plus les dettes à payer avec des intérêts. Donc n'oubliez pas, profitez de l'hiver pour ben, voilà, essayer d'avoir l'argent pour payer les dettes au voleur qui est unigost. Ensuite, là, vous avez le bois. Alors le bois, c'est tout simplement, soit vous pouvez mettre des bûches, soit vous mettez du bois de chauffage, soit vous mettez des sticks. C'est à mettre, euh, soit vous pouvez le mettre dans les maisons, soit vous pouvez le mettre carrément dans le stockage de ressources. Et ils viennent se servir. Alors vous verrez que bon là c'est à zéro. Mais ici vous avez euh, combien ils vont consommer par heure de bois. Donc à vous de faire attention à ça. Pareil pour la nourriture. Combien vous avez de bois Ah j'en ai plus que 186. voilà ça va plus. Il faut, faut, faudra transformer les bûches. Si je peux vous conseiller, transformer vos bûches, vos logs en fait. En bois de chauffage parce que vous en aurez beaucoup plus et ils en consomment beaucoup moins si vous avez bien isolé vos maisons aussi donc ne perdez pas de temps vous finissez une maison isolez la vous êtes sûr au moins de ne pas perdre de temps euh, ici vous avez le développement c'est à dire de votre ville votre village au début vous voyez on est voyageur ensuite on va être une ferme dès qu'on aura mis des champs après on sera un village après on sera une ville après on sera une cité voilà et après, c'est avec les quêtes histoire euh, qu'on a ici. Donc, nous, la première, là, c'est d'aller parler à Unighost dans une nouvelle partie. Eh bien, tout simplement, euh, à chaque fois que vous remplirez des quêtes histoire via Unighost, eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous débloquerez des bâtiments. Donc, au début, vous allez en avoir 5, puis après 10, puis après 30, puis après 50, et puis voilà. Mais il y a quand même une limite pour l'instant dans le jeu qui est de 30 maisons. Vous ne pourrez pas construire plus de 30 maisons dans votre Village euh, dans l'état actuel du jeu. Ça sera pas possible. Même si vous avez euh, euh, débloqué 50 bâtiments, euh, bah, tout simplement, si vous avez 30 maisons, vous ne pourrez pas en construire d'autres. C'est 30 maisons pour le moment, pas plus, pas moins. Voilà. Donc vous avez ici donc euh, bah, votre inventaire. Hein, euh, donc ça, je pense que tout le monde a compris. Moi, je vais jamais dans ces onglets-là. Voilà, je, je regarde toujours ici. Voilà, je préfère descendre là, mais ça, après, voilà. Ici, vous avez vos points de compétence hein, que vous gagnez euh, petit à petit en coupant du bois. Euh, voilà, donc à vous de voir où vous voulez metter, mettre vos points. Sachant que dès que vous aurez débloqué un niveau 1, vous pourrez passer à un niveau 2. D'accord Donc, dès que vous avez un premier point de connaissance, <coughs> un point de skill, je dirais, vous pouvez le mettre... Dans un niveau 1, peu important, hein, euh, que ce soit en chasse, en, en agriculture, en social, en pêche ou en artisanat. Dès que vous avez débloqué un niveau 1, vous n'êtes pas obligé de faire les trois niveaux 1. Euh, vous pouvez passer au niveau 2. Par contre, vous ne pouvez pas passer du 1 au 3 direct. Hein. Ce n'est pas possible. Euh, sachant que même si vous êtes au niveau 2, vous pouvez très bien après, euh, ben, parce que vous n'avez pas la pioche, vous n'avez pas la mine, puis après vous l'avez, vous pourrez très bien mettre... Un point dans la mine alors que vous avez euh, monté au niveau 3 euh, ici par exemple le détecteur euh, vous pourrez très bien remettre un point euh, à la mine pour euh, pour avoir 30% 30% de, de rapidité en plus en creusant ou en minant mais tant que vous n'avez pas la mine n'allez pas mettre vos points là dedans ça sert à rien au début mettez les là ici ensuite le plus important c'est le chercheur de fer euh, à mettre, ça vous aidera à détecter avec la touche tab euh, les, euh, le fer qu'il y a sur la map au niveau de la chasse euh, il n'y a pas le détecteur le tracker voilà. mettez tracker ça vous permettra de voir en appuyant toujours sur tab euh, vous verrez les animaux en pleine nuit vous les verrez en plein jour aussi euh, les rouges sont euh, tout ce qui est sanglier euh, agressif quoi et en vert sont les, petits, les animaux comme les biches, les lapins, etc. Donc ça c'est des points à mettre vraiment dans la chasse. Vous avez le mode tracker, mettez un point dès que vous pouvez. Euh, ici, mettez un point euh, dans chercheur de fer dès que bah, vous avez la mine, hein, sinon ne le mettez pas. Voilà, dès que vous l'avez. Euh, au niveau du champ, il n'y en a pas, c'est au niveau de la survie. Survie, dès que vous avez un point, euh, mettez-le au sens de la survie. Ça va vous permettre tout simplement en appuyant toujours sur Alt. Par contre, ce n'est pas Tab. Hein. Excusez-moi depuis le début. Ce n'est pas, pas, pas, pas Tab. C'est Alt. Vous appuyez sur Alt et vous verrez euh, en relief euh, ben, tout ce que vous ne voyez pas les champignons, euh, enfin, tout ce qui est euh, récoltable au sol. Donc, euh, c'est des points à mettre. voilà Le premier point, vous le mettez en bas dans chaque thème. Mais après, euh, foncez sur les. Sur les points de, de qui vous permettent le radar, quoi, en fait. Ce que je viens de vous expliquer. Et au niveau de l'artisanat, euh, n'allez pas mettre des points dans la cuisine. N'allez pas mettre des points dans tout ça tant que vous n'avez pas sur votre village euh, l'atelier de couture. Allez-y, C'est un jeu il faut prendre son temps. Euh, C'est un jeu qui est détente. Euh, C'est un jeu où il faut calculer la moindre erreur. Euh, vous pouvez foutre votre dynastie en l'air. Et puis, ben, tout simplement, euh, vous, vous cassez la figure, quoi. Tout simplement. Donc, euh, au niveau de la technologie, plus vous allez avancer dans le jeu, plus vous allez débloquer euh, des bâtiments, euh, des choses à faire. Donc, c'est marqué ici. Par exemple, pour le stockage, il, faut, il faudra pour débloquer le niveau 1, il va falloir abattre des arbres, miner des roches, creuser de l'argile ou terminer des bâtiments. Et ensuite, dans la technologie, euh, vous avez des outils euh, à acheter avec votre argent. Le stockage de ressources vous permet d'acheter la pelle qui va vous permettre de creuser l'argile. Honnêtement, je vais vous dire, à moins que vous ayez des maisons en bois pour faire de l'enduit. Moi, je l'ai acheté, je l'ai regretté parce que ça m'a servi à rien puisque moi, j'ai fait directement des maisons en pierre. Euh, ça demande beaucoup de pierre, oui, je sais. Mais euh, je suis beaucoup moins embêtée et mes villageois sont beaucoup plus vite heureux. Donc, l'abri en bois, ben, ils ont rajouté des décorations de, de, de, de, de chaises, de tables, etc. Donc euh, au début on avait les clôtures, donc euh, ça moi je l'ai pris pour délimiter mes champs, mais ça c'est de la déco, c'est vous qui voyez, ou le devant des maisons. Plus vous allez effectivement abattre d'arbres, construire des bâtiments, etc. plus vous allez débloquer. Après vous avez les maisons ordinaires, c'est les, tout, les, les, les, les, les, les toutes premières euh, avec un lit double et un lit simple. Donc et dedans vous aurez ben, la possibilité de débloquer la table en bois qui a été rajoutée. Euh, et les clôtures en bâton qui sont un peu plus jolies pour faire le contour des maisons si vous voulez mettre un petit, une petite décoration l'abri d'excavation donc c'est ce qui est euh, à mettre sur votre terrain d'accord euh, c'est là que je vous ai montré tout à l'heure où je récupérais euh, l'argile etc qui me permet d'isoler mes maisons en pierre et là vous avez une clôture en bois moi c'est celle que j'utilise la clôture en bois comme ça et ici, maintenant, vous avez des torches sur pied. Mais euh, si vous voulez, par exemple, la prendre, pour pouvoir construire des torches, ça vous met ici ce que ça demande. Donc, n'allez pas l'acheter si vous n'avez pas euh, l'atelier de couture. Regardez bien ici les détails que vous avez. Parce que si vous n'avez pas l'atelier de couture, à moins d'avoir de l'argent et de pouvoir déjà débloquer, ça coûte 800 pièces. Euh, après, si vous n'avez pas l'atelier de couture, va falloir, va falloir que vous alliez acheter euh, dans les villes où il y a les vendeurs concernés des tissus de lin et du fil de lin ça va vous coûter horriblement cher donc c'est pas au début c'est vrai que ça fait joli le lampadaire coûte encore plus cher mais bon ça vous verrez comment vous voulez gérer votre, votre, votre village moi pour l'instant euh, je n'ai toujours pas pris parce que ça demande énormément de choses et je préfère largement que mes ouvrières au niveau du tissu fabriquent des vêtements pour l'instant que je revends ou les sacs, parce que maintenant on a les sacs qui nous rajoutent plus de 20 kg euh, qu'on puisse porter et on revit avec ça, ça demande aussi énormément de, de, de craft donc euh, à vous de voir. Donc vous avez après, quand vous aurez le stockage de ressources 2 débloqué, vous pourrez casser, comme je vous ai expliqué, votre stockage de ressources 1, vous, vous sortez tout, hein, parce que si vous le pétez avec ce qu'il y a dans le coffre, c'est perdu, hein. donc vous enlevez ce qu'il y a dans le coffre et euh, vous le posez par terre à la limite et vous... Cassez votre stockage 1, vous mettez votre stockage 2 qui va augmenter la capacité des, euh, du contenu et vous y mettez dedans, vous reprenez tout ce que vous avez par terre et puis vous retransférez. Oui, il faut de la patience, mais il faut le faire. Donc, et il vous débloque quoi Il vous débloque les tabous en bois. Donc, pour faire un tabou en bois, c'est quatre bûches, mais ça coûte 1000. Donc, ayez des sous. Attendez pour faire tout ça. Débloquez pas tout dès le départ, ça ne vous servira absolument à rien. Après, vous avez l'abri à bois pour les bûcherons qui vont vous aider à couper le bois. Là, vous pourrez débloquer dé dé en déco qu'ils ont rajouté le banc en bois. Et là, les palissades qui vont vous permettre de fermer votre village. Tant, pour l'instant, ça n'urge pas les palissades. Pourquoi Parce que les euh, brigands, enfin les voleurs, n'ont pas encore été instaurés. Euh, doit être instauré, euh, d'après les développeurs, prochainement les chevaux euh, pour pouvoir se déplacer, voire les carrioles donc euh, voilà on n'en est pas encore brigand je pense pas à moins que dans la prochaine grosse mise à jour qu'ils fassent les voleurs euh, soient là donc là il faudra protéger effectivement votre village en l'entourant de palissades comme ça et pour un, un carré de palissade, fausse faut aussi bûche au secours la déforestation qu'on va faire donc l'abri bois 2 après vous avez la mine la mine se place, donc vous avez le lampadaire là, euh, qui sera débloquable, et les clôtures en pierre c'est à dire lieu que ce soit du bois c'est de la pierre et la lanterne, vous allez voir, c'est euh, voilà, ça demande euh, quand même pas mal de choses. Donc euh, faites attention à ça. Si vous n'avez pas les moutons pour vous faire de la laine, si vous n'avez pas la couture, ne vous lancez pas dans le lampadaire. N'allez pas l'acheter, ça ne sert à rien. Ça coûte 2000 pièces. Vous avez le temps. voilà. Après, vous avez les maisons, celles que je vous ai montrées qui sont sur mon terrain. Donc ce sont les plus grandes. Et après, stockage de ressources 3. Donc quand vous en aurez débloqué, pétez votre niveau 2, mettez votre niveau 3 ou laissez le niveau 2, le niveau 3. Vous posez deux niveau 3. Là, c'est vous qui voyez selon le nombre de bâtiments que vous avez. Parce que comme ça, vous aurez beaucoup plus de ressources. Au niveau du pavillon de... Enfin, de la de, de la survie. Vous avez le pavillon de chasse. Vous avez la cabane de niveau 1. Pavillon de chasse 1, pavillon de chasse 2. Cabane de pêcheur 1, cabane de pêcheur 2. Alors, au niveau de la de, du pavillon de chasse 1. Ça, va vous débloquer l'arc si vous payez. D'accord euh, Ça coûte... 100 pièces pour faire l'arc et il vous faudra une bûche et du fil de lin. Donc là, au début, si vous voulez mettre l'arc, au début, allez-y à la lance. Franchement, pour avoir plus de 200 heures dans le jeu, euh, je préfère franchement jouer à la lance. Pourquoi Parce que l'arc consomme énormément de stamina quand on, quand on. Comment on dit Quand on, quand on bande l'arc, voilà. Euh, à ce moment, à partir du moment où vous bandez l'arc, votre stamina descend donc euh, le temps que vous visiez, etc. Euh, le problème c'est que vous n'avez plus de stamina pour pouvoir tirer et l'animal il s'est carapaté ou il vous rentre dedans, si c'est un loup vous n'aurez pas le temps à l'arc je vous conseille largement, euh, moi plutôt les, les, les lances, voilà. mais ça après c'est vous qui voyez vous aurez de toute façon le, le, le... après un piège à oiseau à, à débloquer, celui-là je vous le conseille parce que euh, vous aurez des plumes comme ça pour faire des flèches que vous pouvez revendre et ça va très vite après. Les flèches à revendre, ça va très vite. Et vous aurez des quêtes de toute façon de vos chasseurs qui vont vous demander euh, euh, très souvent euh, des piles de flèches en pierre. Donc, n'hésitez pas à les débloquer. Euh, au niveau de la cabane du pêcheur, alors là, il y a des polémiques, des discussions. Euh, il y en a, ça peut être utile en, euh, quand vous allez la voir pour vous remplir votre stockage de nourriture sachez toutefois que le poisson n'est pas utile dans le jeu mis à part de le faire griller ou cuire ou de le saler puisque maintenant on peut le saler dans la cabane du pêcheur euh, vous pouvez le saler, euh, ça, ça, ça garde la nourriture plus longtemps les viandes cuites restent plus longtemps que les viandes que vous mettez comme ça crues dans votre stockage donc essayez de les faire cuire et de les mettre cuites euh, dans votre stockage ou de les saler ou de les faire sécher Puisque vous pouvez aussi maintenant dans le pavillon de chasse faire sécher ou saler la viande. Et pareil pour la pêche. Le seul problème avec le poisson, c'est qu'il n'y a qu'une seule recette euh, au niveau de la taverne. Euh, et je ne sais plus quel niveau de la taverne. Excusez-moi, hein, je n'ai pas non plus une mémoire d'éléphant. Euh, donc euh, plutôt poisson rouge. Donc au niveau de la taverne, je sais qu'il n'y a qu'une seule recette. C'est la tarte au poisson. Et ça ne ramène pas énormément. Donc euh, le poisson entre guillemets faites le au début ça peut vous aider après ne cassez le et mettez un autre bâtiment si vous êtes embêté parce que franchement euh, vous allez voir que vous allez être très vite déborder. donc euh, si vous décidez de mettre la cabane du pêcheur il faudra acheter euh, le filet voilà euh, non pas d'acheter le filet je vous dis une bêtise euh, Si, d'acheter le filet voilà pour qu'il puisse pêcher tout simplement par contre dans la cabane du pêcheur 2 vous aurez un grand filet de pêche Attention, euh, ils ne sont pas. Euh, ils, ne sont pas euh, ils ne durent pas 30 ans, hein, donc il faudra en refaire. Ils se cassent au bout d'un moment. Alors, la question la plus récurrente sont les champs. Pour la gestion des champs, on verra après. Donc, vous avez le stockage de nourriture 1, la grange 1. Hein, le stockage de nourriture, ben, c'est pour stocker votre nourriture. Vous avez plusieurs niveaux, donc pareil. Comme je vous ai dit, attention, euh, quand vous allez augmenter votre storage, il va falloir casser le premier et vous risquez de rencontrer le bug que euh, après ne le jeu ne reconnaît pas. Il ne reconnaît pas le stockage de nourriture 2. Donc euh, vous le mettez à côté. Il n'a pas besoin de transvaser, euh, de mettre par terre la bouffe et de transvaser, sauf si vous n'avez pas la place de poser à côté. Euh, mais euh, voilà, faites euh, votre stockage de nourriture 2 si vous voyez que vous avez tout le monde qui crie famine en haut il y a un petit onglet ici qui apparaît alors il y a un petit bug actuellement euh, moi la nourriture le, le, est complètement pleine, il est full donc euh, voilà j'essaye au niveau de la taverne de faire des plats plus complets comme le potage, comme le ragoût etc et je leur remets euh, dans le stockage de nourriture tout simplement parce que ça, le, ça les rend plus heureux que de manger tout le temps des morceaux de viande. C'est comme vous, si vous mangez pendant une semaine du poisson grillé, vous allez en avoir marre. Donc des fois, vous vous demandez pourquoi ils sont pas contents. ben Tout simplement, voilà, essayez de changer leur nourriture. Et ça, c'est à la taverne. et euh, Essayez de faire des potages, du ragoût, euh, de la soupe, et vous leur mettez dans le stockage de nourriture. Si vous le laissez dans la taverne, ça ne sert à rien, puisqu'il n'y a pas encore le système de, de, de transaction entre villages et de vente. Euh, ça sert à rien pour le moment de mettre quelqu'un qui gère le stockage de nourriture ou le stockage de euh, le stockage tout court. Euh, ça sert à rien d'y mettre quelqu'un parce que pour le moment, ce n'est pas instauré dans le jeu le système de vente entre villages. Donc, euh, mettez vos, vos PNJ ailleurs, ne vous fatiguez pas là-dedans, allez-y vous-même, faites le tri. Donc, dans le stockage de nourriture, évitez de laisser la viande crue, le poisson cru. Faites plutôt cuire, essayez de voir si vous pouvez faire des, des, des recettes. Euh, plutôt que euh, parce qu'ils vont vite pourrir voilà alors la pourriture ne se jette pas si vous voulez euh, si vous avez la pourriture vous allez dans la grange et dans la grange vous pourrez avec la pourriture faire de l'engrais pour les champs voilà alors après vous avez donc le poulailler on l'a vu la porcherie, l'abri pour pourrois le stockage de nourriture 2, la grange 2, la bergerie l'étable va vous permettre d'avoir du lait et de débloquer les seaux on l'a vu euh, le stockage de nourriture 3 et la grange 3 au niveau de l'artisanat, euh, vous avez l'atelier. Alors, ils ont beaucoup dans l'artisanat rajouté dans la mi dernière mise à jour du 6. Euh, on est le 8 novembre, euh, dans la mise à jour du 6. Ils ont rajouté énormément de décorations. C'est ce que vous voyez dans les villages, sur les tables, et que vous pouvez voler. Alors, un petit conseil. jouez en fufu pour voler. Voler la nuit. C'est-à-dire que tout ce que vous allez voler, vous allez pouvoir le poser chez vous. Donc, pas la peine d'aller, le, par exemple, gaspiller vous sous la dent, dans les paniers, dans les trucs comme ça. Vous accroupissez, tout simplement. Vous faites attention euh, qu'il n'y ait personne autour qui vous voit. Pour ceux qui ont le jeu un peu plus avancé, qui n'en sont pas qu'au début, euh, vous allez avoir au bout d'un moment une quête qui va vous demander à avoir des PNJ qui font des rondes. Donc là, quand, il y a, quand vous avez un village où il y a des PNJ qui font des rondes avec les torches, ne volez pas devant eux. Planquez-vous, restez accroupi, attendez. Et quand quand il est parti, qu'il a tourné le dos, et a, regardez bien qu'il n'y ait personne. Et vous pouvez voler. Ça va apparaître en rouge dans votre, dans votre inventaire. Euh, vous pourrez soit les décos, les poser chez vous euh, dans votre village, ça vous évitera de gaspiller des sous pour les faire. Mais vous pouvez aussi euh, revendre des objets volés, contrairement à ce qui a été dit par beaucoup. Euh, par contre, euh, vous ne pouvez pas revendre un objet volé dans le village où vous l'avez volé. Exemple, euh, vous êtes à, euh, je ne sais pas, à Branica, ou, bon, à, on va dire Borovo. Vous allez à Borovo de nuit, euh, vous volez euh, une louche, euh, du, des bûches, euh, des, des trucs qui traînent, euh, vous voyez plein d'objets, vous volez. Faites attention de ne pas vous faire choper parce que vous perdez des points de dynastie. Donc vous ne faites pas choper, c'est assez facile de voler. Ça va paraître en rouge. Donc vous, vous volez à Borovo, vous ne pourrez pas revendre l'objet qui est en rouge dans votre inventaire à Borovo. Mais vous pourrez le revendre à Gostovia, à Denica, à Rolnica, partout sur la map sauf dans la ville où vous volez. Si vous voulez à Gostopia, vous ne pourrez pas revendre l'objet que vous avez volé à Gostopia, à Gostopia. Vous pourrez le revendre partout ailleurs, et idem dans tous les villages. Donc, tentez de voler, faites gaffe, restez à il faut jouer le mode fufu pour voler. Et ça peut vous être utile, par exemple, vous êtes en manque de planches, vous êtes en manque de bûches, euh, vous voulez euh, ben, revendre plein de trucs, ça peut vous faire gagner aussi de l'argent très vite. Hein. Voilà, donc, euh, tentez de voler, mais sans vous faire choper donc la technologie, ben voilà, donc on, on a tout vu. Au niveau de, euh, du début, vous avez l'atelier, donc je vous disais euh, qui vous débloque les flèches. Allez-y molo, la couture, au début vous n'en avez pas besoin. Vous allez commencer, prenez votre temps, faites une maison, la vôtre. Ensuite, faites euh, ce qui vous est demandé. Quand vous allez arriver au moment où on va vous dire, survivez pendant une saison, chassez, chassez un maximum. Mettez-vous de la viande, commencez à dragouiller votre futur dulciné. Et quand vous voyez qu'elle va pouvoir rejoindre votre village, faites-lui une maison. Vous retournez la voir et vous lui dites que vous recrutez. Elle va aller dans votre village, elle va partir du sien, elle va aller dans votre village. Et elle ira dans la maison que vous lui avez construite. Pour dragouiller, ça sera beaucoup plus simple. Ça sera votre voisine, hein, tout à côté, la maison en face. Donc tous les jours, vous allez lui parler jusqu'au moment où vous aurez l'interaction amoureuse. Et quand vous serez arrivé à 100%, vous aurez les chances de mariage. Et là, elle rejoindra votre maison, ce qui vous permettra d'avoir une maison libre. Et la maison libre, vous pourrez prendre un autre PNJ dedans, ou deux PNJ, un homme, une femme. Voilà. Mais, attention, attention, attention, plus vous aurez de PNJ, plus il va falloir avoir de la nourriture. Ensuite, euh, à savoir que euh, la nourriture dans les coffres euh, des maisons, ça ne fonctionne pas. En tout cas, pas pour moi. J'ai ai posé la question, pas pour d'autres. Bon, à vous de voir, euh, testez, mettez deux viandes euh, dans un coffre et voyez si d'ici un jour, dans le jeu, à la fin de la journée euh, ou le lendemain, ils l'ont mangé. S'ils l'ont pas mangé, moi c'est le cas, ça va pourrir dans votre coffre. Vous préférez de l'engrais, c'est sûr, le revendre. Mais euh, voilà, donc mettez, il faut tout de suite faire dès que vous le pouvez. Euh, le stockage de nourriture, le stockage de ressources, les deux maisons et votre champ, voilà. Et là, dans le champ, euh, bah, tout simplement, vous allez décider de ce que vous allez planter. Mais pour ça, euh, je serai obligé de revenir sur ma partie pour vous montrer, parce qu'effectivement, là, sur une nouvelle partie, je ne peux pas trop vous montrer de choses. Donc là, dans le, la couture 1, vous allez devoir, euh, si vous voulez, par exemple, faire du fil de laine, ça va être une des premières choses que vous allez débloquer. Il va falloir payer 50 pièces. Et pareil pour le, le fil de laine. Et vous voyez, a été rajouté ici des sacs qui sont avec du cuir et des bâtons. Alors, le premier, c'est celui-ci, il vous rajoute 0,25 ,25 kg. Celui-ci, vous rajoute 0,5. Donc, ça, c'est dans l'atelier couture niveau 1. Dans l'atelier couture, quand vous l'aurez au niveau 2, vous allez avoir un sac... Celui-là, je vous conseille de le débloquer. Il vous rajoute 0, 5, 6, plus 6 kg. Ici, la limite, pardon. Plus 6 kilos. Vous allez vous l'avoir sur votre personnage, ici. Il va se mettre là. Et vous voyez, vous avez un, une deuxième ici, un, une deuxième place pour mettre un autre sac. Donc, faites le sac que je viens de vous montrer dans la technologie. C'est-à-dire, ici. Il faut avoir la couture 2 ou si vous avez assez dessous, sous, achetez-le. Vous faites le sac à 600, vous le débloquez. Comme ça, elles continueront à le faire. Et vous pourrez les revendre. Ça va se mettre à droite. Après, vous avez celui à 1000 qui vous rajoute 1 kg. Euh, oui, c'est ça. 1 kg. Non, 15 kg, pardon. 15 kg. C'est pas celui-là le mieux. Mais ça peut vous aider au début en attendant d'avoir la couture 3. Et dans la couture droit couture Bleh. Couture 3, vous aurez le sac à 2000 et celui-là vous rajoute, attention, il vous rajoute 20 kg C'est-à-dire que sur vous, euh, vous faites, admettons, le grand sac qui vous rajoute 10 kilos plus celui-là, 20 kg vous pourrez porter sur vous en plus 30 kg Et là, vous allez revivre. Hein. Je vous le dis, c'est après, euh, vous vous baladez avec 50 bûches sur vous, vous courez encore. Hein. Donc... Euh, voilà, mais bon, faut du temps pour tout ça, euh, allez-y mollo, n'essayez pas d'aller trop vite et euh, développez petit à petit. Euh, ensuite, si vous voyez que le moral baisse, il va falloir augmenter vos maisons, les passer du niveau 1 au niveau 2 assez rapidement. Pourquoi Parce que plus ils vont être heureux, plus vous avez de chance d'avoir des enfants et plus vous avez d'enfants, plus votre dynastie suivante sera meilleure, n'est-ce pas Puisque au fur et à mesure que vous avez des enfants, ils développent eux-mêmes leurs capacités et, euh, et ben après, hein, c'est eux hein, qui vont faire la suite de votre dynastie. Donc n'oubliez pas, euh, pour la mine, je vous l'ai dit, euh, il faut trouver euh, les mines. Il y en a quatre sur la map. Euh, il y en a une qui est, comme vous l'avez vu, ici. Par là. Il y en a une autre là. Euh, il y en a une autre qui est Ici. Et il me semble que la quatrième est par là. Ou par là. Non, là, c'est map, ici. Voilà. Donc, vous avez quatre mines. Donc, vous posez votre mine devant le trou de la mine. Et vous mettez un stockage à côté. Comme ça, vous n'êtes pas embêté. Et vous, vous allez gérer votre truc. Finger in the noise. Donc, ce qu'on va fait, on va revenir sur ma partie. Pour euh, les questions de comment on fait euh, la technologie. On a tout vu. Hein. Donc, allez-y piano. Euh, Prenez votre temps, euh, survivez, survivez. Le, le, la chose la plus rapide qu'il faut faire, c'est vous mettre en couple de façon à avoir un héritier, sachant qu'avant de vous mettre en couple, ça prend bien deux ans, voire trois années d'enjeu, facile, à moins que vous trichiez, ce qui est possible, puisqu'il est possible de trouver sur Google quelles euh, réponse donner par rapport aux compétences des PNJ. Euh, si euh, son niveau le plus haut est en agriculture, il faudra donner telle réponse. Vous avez ça, mais bon, moi ça ne m'intéresse pas de tricher. Je préfère faire mon jeu euh, sans tricher. Vous savez, vous me connaissez. Donc, pour recruter, ben, voilà, d'abord, faire votre maison. Euh, une fois que vous avez fini votre quête euh, d'histoire, ne vous lancez pas tout de suite dans les quêtes secondaires. Pas tout de suite. Euh, draguer. Draguer. Euh, Chassez. Faites-vous un petit stock de bois. Faites-vous un petit stock de couper des arbres, euh, etc. De façon à débloquer vos choses. Ne vous, ne vous jetez pas encore perdu dans les quêtes secondaires. Alors beaucoup aussi font des quêtes, que les quêtes histoire. Euh... Bon, ça s'appelle Rocher, pour moi. Les quêtes secondaires sont aussi très importantes. Elles sont assez répétitives, mais elles sont importantes car elles vous donnent des points de dynastie. Et les points de dynastie, c'est pas n'importe quoi euh, on les gagne euh, pas facilement. Euh, au début du jeu, ça va, ça monte. Mais après, vous verrez qu'il faut énormément de temps pour avoir des points de dynastie Alors, ce sont souvent les quêtes secondaires assez répétitifs. C'est aller, euh, pendant la nuit, chasser. Euh, chasser parce qu'il euh, y a des animaux sauvages autour de leur village. C'est leur apporter des, des baies, euh, de la viande, euh, marteau en fer, etc. Ça revient toujours un petit peu les mêmes quêtes. Voilà, donc... Euh, mais ça vous rapporte des points de dynastie, ça vous donne, elle vous donne de l'argent, ça vous donne euh, des plats, ça vous donne des, des flèches, ça vous donne des choses. Donc elles ne sont pas à négliger. Mais au début de jeu, vous ne prenez pas trop la tête. Commencez tranquillou votre village avec vos deux petites maisons. Faites un champ. Après, dès qu'on vous le demandera, vous allez avoir une quête qui va vous demander de faire un champ. Faites un champ et euh, plantez euh, vos premières graines. Et ensuite, euh, allez-y piano. Dragouillez votre voisine. Faites en sorte que vous puissiez l'épouser, attaquez ça assez rapidement de façon à avoir un héritier assez vite, parce que ça passe très vite le temps. Euh, moi, je eu euh, j'ai commencé dès le début, euh, je crois que mon personnage actuel a 35 ans, on verra ça, à 35 ans, et euh, mon enfant est déjà un jeune ado, d'accord, il a 14 ans, d'accord, euh, donc ça va très vite. Et on ne sait pas trop à quel âge on va mourir, hein, ni comment ça se passe. Donc, euh, voilà, c'est lui, quand vous mourrez qui prend la relève. Donc, si vous le faites trop tard, vous le faites à 40 ans, n'oubliez pas qu'on est au médiéval. Au médiéval, on ne vivait pas vieux. Donc, euh, à quel âge on meurt Ça, c'est mystère et boule de gomme, puisque vous pouvez mourir aussi avec les, avec les, euh, les animaux. Il hein, n'y a pas de problème. Mais au niveau de la dynastie, ça, à quel âge le personnage est en fin de vie pour que le, votre fils prenne la relève ça, je n'en sais rien et je ne sais pas comment ça se passe. J'en suis pas encore là puisque je suis bloqué. <rire> donc, en artisanat, ils ont ajouté beaucoup, comme je vous ai dit, de décoration. Donc, euh, ben, la couture au début, hein, couture 1, vous verrez, taverne 1, forge 1. Regardez bien vos schémas, réfléchissez bien à ce que vous avez besoin. Euh, la pioche, c'était dans la forge euh, dans la forge 1. Donc, euh, si vous voulez minez après, euh, etc. Mais faites en fonction de vos besoins, faites bien attention, c'est pas la peine, construisez pas des bâtiments pour le plaisir de, pour le plaisir de les construire parce que vous avez accès. Euh, le problème est que si vous n'avez pas les outils, que vous n'avez pas l'argent euh, pour pouvoir débloquer ce qu'il faut pour le faire tourner, euh, ça ne va pas le faire. Si par exemple, je ne sais pas, je vais vous dire une bêtise, vous mettez euh, 250 dans la fosse qui ra rapporte énormément quand vous revendez, mais vous n'allez pas le faire parce que vous n'avez pas fait la mine, il va falloir que vous alliez à la mine, mais pour avoir aller à la mine, il faut avoir la pioche. Ça demande 150, voilà, faites attention, ça reste un jeu de gestion aussi à la base. Voilà, donc maintenant, par contre, on va aller vite fait. Euh, hop, On va aller ici vite fait pour que je vous montre, enfin, si j'arrive à le voir. On va aller vite fait que je vous montre comment euh, on recrute, ça déjà première chose, mais je pense qu'il y a assez de tutos là-dessus et d'explications. Euh, pour vous montrer euh, comment on recrute quelqu'un, il faut évidemment vous mettre face aux PNJ qui se trouvent dans les villages autour du feu. <rire> Ce sont ceux-là que vous pouvez recruter. Vous appuyez, parce que là je ne sais pas si ça va le faire du fait que je ne vais pas faire la première quête. Euh, en appuyant sur Alt, vous allez voir au-dessus de leur tête euh, les symboles. Alors, je vais voir si je peux le voir là, sans avoir parlé à Unighost. Euh, hop. J'essaie de faire au plus vite. Il faut faire une réclamation. Voilà, voyez ici, là. Bon, ici, vous avez sur la table ce que je vous parlais tout à l'heure de voler. Euh, vous avez sur la table, ici, des choses que, qui ont été ajoutées dans les décorations et que vous pouvez voler. D'accord euh, évidemment que ça, par contre, vous n'y toucherez pas. Du moins, pas dans ce village-là. Dans d'autres villages, vous allez pouvoir voler euh, facilement ces choses-là. Pourquoi Parce qu'il y aura toujours ici des gens autour du feu. Et vous, aurez, euh, vous allez vous faire choper. Donc, euh, voilà. Ensuite, la nuit, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple ici, vous allez là. Euh, tu peux te pousser, s'il te plaît Non, tu ne veux pas Vous allez là, vous vous mettez là, vous vous accroupissez. comme ça vous accroupissez avec votre personnage voilà comme ça vous faites attention autour de vous vous les voyez à la nuit et hop vous piquez ça vous piquez ça Vous voyez vous avancez vous accroupissez vous voulez faites attention qu'on vous voit pas etc etc euh, toi pousse toi tu me gênes Mais, ah. euh, pareil ici vous pouvez euh, dans les maisons ici là vous rentrez vous, vous accroupissez, hop, vous regardez dedans, voilà, et vous ressortez, comme si de rien n'était. Ensuite, vous pouvez dans les maisons aussi euh, voler, mais faites attention. Euh, ici, par exemple, ça, vous vous accroupissez, vous venez ici de nuit, et puis vous piquez, euh, vous vous mettez comme ça, hop. Vous faites le tour, vous regardez qu'il n'y a personne, qu'il n'y pas de PNJ. Là, par exemple, si je venais à voler, vous voyez, lui, il me verrait, donc vous attendez la nuit et euh, qui est personne et vous volez tout ce qu'il y a là où vous, et vous pouvez aussi voler le chauffage à bois mais le truc aussi la petite astuce qu'il y a aussi c'est que vous pouvez voler à l'intérieur des maisons d'accord pareil vous vous accroupissez, vous attendez une ou deux secondes et vous ouvrez le coffre et des fois dans les coffres vous avez des pièces et vous avez du bois de chauffage ou autre et vous le prenez terminé, les pièces vont être en rouge mais elles vous servent, ne vous inquiétez pas elles ne sont pas bloquées, donc voilà donc ça c'était la petite astuce pour voler, vous vous accroupissez, vous vous planquez, quand vous êtes en rade de bois, euh, vous venez là euh, à côté, vous accroupissez, vous faites attention, vous tournez bien votre cam, vous regardez qu'il n'y a personne et hop vous volez les planches, ça sera déjà ça de moi à faire. Vous avez des bûches aussi un petit peu plus loin, faites le tour des maisons, il y a plein de choses à piquer partout, mais à vous de ne pas vous faire prendre quoi tout simplement. Et le vol fait partie du jeu, d'accord Ok voilà, seulement vous perdez des points de dynastie si vous faites choper. Alors, ici, tous les feux de camp comme ça, vous pouvez recruter vos ouvriers. Donc, quand j'appuie sur Alt, vous voyez, il y a au-dessus de leur tête des messages. Enfin, des, des petits schémas. Faites attention quand vous recrutez. Au début, si vous voulez une épouse, euh, vous, vivez, vous visez votre épouse. Ben, tout simplement, il euh, ben, va falloir faire l'agriculture. C'est le troisième schéma. Le premier, alors faites attention, ça bouffe vous voyez, de l'endurance. Je suis obligé d'attendre que l'endurance euh, remonte pour pouvoir à nouveau appuyer sur alt donc Le premier, c'est la mine. Le deuxième, c'est la chasse. Le troisième, c'est l'agriculture. Le quatrième, c'est la diplomatie. Euh, le cinquième, c'est la pêche. Et le sixième, c'est l'artisanat. Donc, la diplomatie, pour le moment, euh, honnêtement, n'y portez pas attention. C'est quand il y aura le système des ventes qui seront mis en place dans le jeu. Donc, soit le quatrième item au-dessus d'elle, de Alice, vous n'en tenez pas compte. Si vous avez besoin euh, de quelqu'un pour les champs, c'est le troisième. Elle est niveau 3. Donc, elle n'est pas trop mal, vous voyez, comme future épouse, celle-ci. Elle n'est vraiment pas trop mal. Lui, euh, voilà. Mais il va falloir pour ça, lui parler... Euh, lui demander comment elle va plus 10 euh, lui demander voilà plus 2 dès que vous aurez une réponse négative ça vous voyez on est à 62% on pourrait déjà la recruter mais pour l'instant on n'a même pas construit une, une maison hein, donc euh, on met pas la charrue à les bœufs alors, on est à 74% voilà bon, là, elle a plus envie de alors, on peut commencer à la dragouiller euh, donc voyez épousez moi chance 0% vous attendit que vous avez déjà de beaux yeux 5% euh... et là par contre euh... c'est qui tout double on va tester voilà on a perdu voyez moins de 2 ça y a pas plu elle a cru que elle avait été trop directe il y en a ça leur plaît il y en a d'autres ça leur plaît pas en fonction de leurs compétences qui sont au-dessus au de leur tête. Donc faites attention à ça. La question qui m'a été posée aussi, et on va le voir dans ma partie, c'est euh, « Ouais, je comprends pas, je vois des PNJ euh, dans les champs, je vais mettre poste deux secondes, je vois des PNJ dans les champs qui sont euh, dans d'autres parties, qui sont à 8, etc. Comment on fait ?» Tout simplement, elle, par exemple, si je la recrute euh, et que je la fais travailler au champ, plus vous laissez votre PNJ au poste euh, qu'il fait, plus il va monter en grade mais pour ça je vais vous le montrer dans ma partie ça sera plus simple donc j'espère que pour l'instant j'ai été clair donc euh, je si vous avez des questions vous n'hésiterez pas à les mettre dans les commentaires et je vous répondrai avec plaisir donc euh, je vais retourner dans le menu principal Et on va se retrouver dans ma partie où je vais vous expliquer vite fait. Tant pis, le temps va passer, c'est pas grave pour moi. J'en suis, je suis plus à, à, à une journée près perdue, hein plus du tout. Donc on va on va euh, charger la partie ici. Bah, je suis bête de faire ça, c'est continuer tout simplement. Gardez toujours aussi euh, par sécurité parce qu'il y a des bugs. Euh, Gardez, euh, si vous êtes en hiver, gardez une sauvegarde de votre saison précédente. Ou où vous ayez un bug ou faites une bêtise ou que, vous, ou que ça va pas, au moins vous pourrez, vous, vous pourrez reprendre à la sauvegarde précédente. Gardez 2-3 sauvegardes de votre jeu par rapport à la dernière. deux de plus quoi en fait. Ayez toujours trois sauvegardes quoi. Tout simplement. Euh, C'est un conseil que je vous donne parce que des fois ça vous sauve la mise. Parce que le bug que vous avez... Euh, qui va peut-être apparaître, vous ne l'aurez pas dans votre ancienne sauvegarde. Alors certes, tout ce que vous, aura, vous aurez fait aura été perdu, mais au moins, euh, vous n'aurez plus le bug. Voilà. Bon, là, ça ne marche pas pour le bug qu'on a actuellement. On attend que ce soit débloqué. Donc là, on est de retour dans ma partie à moi. Donc, au niveau des champs, si je vous montre euh, ici ma gestion, j'ai en tout 30 personnes, comprises moi et mon épouse et sont compris les enfants donc vous avez ma femme qui est ici qui est ailleurs elle a maintenant 42 ans euh, moi je ne sais plus quel âge j'ai j'ai 35 ans donc je ne sais pas comment ça, ça va se passer hein, si elle meurt ma, ma femme je sais pas du tout voilà mais bon ça c'est à deviner donc euh, vous avez ici donc vos PNJ vous avez ici leur âge donc quand vous faites les couples je vous le disais par exemple si vous mettez euh, quelqu'un de 20 ans avec quelqu'un de 50, vous risquez peut-être d'avoir des problèmes. Bon là mon artisan n'est pas contente, je pense parce que euh, je n'ai pas encore fait sa maison, je vous l'ai dit. Et j'en ai une autre qui n'est pas contente euh, parce que je crois que je lui ai mis euh, qui est jeune et que mis. Je lui ai mis, euh, mis quelqu'un de trop vieux. Enfin, voilà. Ou alors, elle n'est pas contente en fait. Euh, Là, vous voyez, vous avez les compétences, donc euh, j'ai mis en, dans les champs. Elle n'est pas euh, super contente, mais j'ai encore deux, une maison à faire, donc ça se trouve c'est pour ça. Et euh, donc, mettez dans les champs ben, le, les chiffres que vous avez plus, le, le plus élevé ici. Euh, artisanat, mettez pas quelqu'un qui a un en artisanat, quoi. Si vous en avez un autre qui est en trois, mettez-le à l'artisanat. Euh, comparez quoi, en fait. Comparez avec tous les personnages et vous mettez les plus forts dans les domaines, quoi. N'allez pas mettre, par exemple, quelqu'un qui a un enchant, euh, qui a, par exemple, quatre enchant, euh, n'allez pas le mettre à la chasse. Il ne va pas être content du tout. Voilà. Plus vous allez les laisser à leur poste. Alors, il y en a qui me disaient je vois 8, je vois machin. Voilà, mon chasse, ma chasseuse qui est là, elle est niveau 8 en chasse. Quand je l'ai recrutée, elle était niveau 2 ou niveau 3, je ne sais plus. Et euh, depuis le début de mon jeu, sauf quand elle a été maman, pendant qu'ils qu sont mères qu'elle est mère, jusqu'à ce que le bébé, le bébé devienne un petit enfant, là, un petit schtroumpf, euh, ben, elle, euh, elle ne travaillera plus. Donc, il euh, faudra la remplacer ou mettre quelqu'un euh, à sa place. Donc, elle, elle est depuis le début chez moi chasseuse. Donc, elle est montée de niveau. Donc, euh, voilà, tout simplement, c'est en les laissant à leur poste. mettez bien, Faites attention quand vous les recrutez. Euh, voilà par exemple elle je la mettrai pas au champ elle a qu'un niveau 1 hein. euh, elle va pas du tout être contente pourquoi elle est heureuse parce qu'elle est dans la compétence qui lui plaît voilà choisissez bien cette, euh, cette icône là qui est l'icône sociale on va dire n'en tenez pas compte pour l'instant parce que tout simplement le commerce n'est pas mis ils en compte donc elle elle est peut-être pas contente parce qu'effectivement son truc c'est le social donc ce serait de la mettre à la vente le problème pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas de vente. Donc, il euh, faut attendre les mises à jour. Donc, vous aurez peut-être un ou deux PNJ comme ça qui vont vous casser les pieds. Euh, lui, elle, vous voyez, elle voudrait... Elle serait heureuse si je la mettais chasseuse. Elle est niveau 5. Donc, ça, je le ferai peut-être. Il faut que je vois qui j'ai mis dans la chasse, etc. Donc là, vous avez tous vos... Euh, tous vos personnages que vous avez recrutés. Ici, vous avez le bois dans le stockage. Voilà, donc ils en consom consomment 2,9 par heure. Donc veillez à chaque fois à avoir assez de bois ici. Euh, sinon, maintenant, vous, vous avez la possibilité, avec la dernière mise à jour, de voir l'humeur monter ou descendre de vos PNJ. Voilà, on ne sait toujours pas pourquoi ils ne sont pas contents. Mais on voit, par exemple, si je casse la maison, là, vous allez voir que les deux qui vont être... Ça s'affiche ici, que j'ai deux personnes sans abri, ou ça s'affichera ici aussi. Vous allez voir l'humeur descendre, donc il ne faut pas traîner quand vous cassez une maison à la reconstruire, hein, parce que en dessous, si ça descend trop vite, euh, passer à 13%, ils repartent. Votre femme, vous n'en occupez pas bien, il n'y a pas assez de nourriture, vous ne lui parlez pas tous les jours, ça ne va pas, elle va, elle va se carapater et repartir chez, chez sa mère avec votre futur héritier, et vous n'aurez plus qu'à recommencer, donc faites attention à ça aussi. Donc moi vous voyez qu'en taxes, donc je ne suis pas 1175, hein, au fur et à mesure que, que la saison se rapproche du moment de payer les taxes, euh, moi j'en suis à peu près à l'heure actuelle avec ce que vous avez vu à 3700 et quelques de taxes à payer tous les premiers jours d'automne, de printemps pardon. Euh, donc on est 30 mois compris avec les enfants et je suis bloqué comme je vous avais dit tout à l'heure à 30 bâtiments, il m'en reste un à poser. Euh, mais pour l'instant, hein, je ne vais pas euh, poser autre chose. J'ai tout ce qu'il faut. Euh, donc, euh, pas la peine. Et, et le pêcheur, je ne sais même pas si je vais le garder. Donc, là, après, pour attribuer euh, quelqu'un à un travail, donc, voyez, ce qui est inoccupé, c'est <cười> les stockages de nourriture, stockage de ressources. Pourquoi Parce que pour l'instant, ça ne sert à rien. La vente, je vous le redis, n'est pas mise en place. Le stockage de ressources, quand les ventes seront mises en place, ça va être un système d'échange entre villages et euh, la personne que vous mettrez va gérer, c'est-à-dire va vendre le surplus. Euh, voilà. Et la nourriture, ben, c'est pareil. Quand vous mettrez quelqu'un, il va se charger de, ben, de, de, de, de, de vendre les choses que vous mettrez dedans. Donc là, il va y avoir un nouveau système qui sera mis en place. Donc pour l'instant, stockage de nourriture et stockage de ressources, laissez-les inoccupés. Gérez vous-même. Quand il y a de la nourriture pourrie, ben, vous en faites en fait, de l'engrais dans la grange, etc., etc. Donc après, ça, ça, vous pouvez retrouver ici tous vos bâtiments. Donc, euh, les champs, ça c'est la grande question. Les PNJ, non, pas, vous n'avez pas besoin des graines. Vous n'avez pas besoin d'engrais. Vous allez en avoir besoin que lorsque vous allez faire votre tout premier champ. Si vous êtes tout seul dans votre village, là, oui, il faudra vous acheter des graines. Et il faudra vous acheter de l'engrais. Si par contre, avant de faire votre champ, vous avez recruté une PNJ, euh, vous n'aurez pas besoin de graines et vous n'aurez pas besoin d'engrais. Les PNJ qui s'occupent des champs n'ont pas besoin de graines et n'ont pas besoin d'outils. Voilà, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que vous allez dans les champs, euh, tout simplement, créer votre champ. Donc, vous allez faire votre champ. Moi, je fais des 6 sur 5. Euh, vous allez créer votre champ, il va apparaître ici donc vous allez rentrer, vous allez sélectionner, vous appuyez sur F et là ici vous allez avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir vous allez choisir ici ce que vous voulez mettre alors par exemple si vous faites un premier champ avec euh, en mettant 6 sur 5 vous pouvez mettre ici une lignée de blé, une lignée d'avoine donc vous changez par exemple ici vous pouvez faire ça, voilà après faire pareil avec le seigle ici, voilà, pareil avec le lin ici, etc, etc. Voilà, vous pouvez faire un grand champ où vous réunissez au début toutes vos cultures. Euh, le truc, c'est que si vous êtes tout seul, effectivement, que vous n'avez pas encore une, une PNJ avec vous, euh, dans, votre, dans votre village, enfin, votre maison, parce qu'au début vous n'êtes pas grand chose, vous avez, comme je vous ai dit, vous faites une deuxième maison, vous dragouillez, vous recrutez, vous prenez quelqu'un qui a une capacité dans les champs qui est pas mal. Et euh, vous faites votre premier champ et vous l'attribuez au champ. Voilà, tout simplement. Donc, quand vous aurez fait votre premier champ, euh, ben vous allez, euh, hop, non, je, veux pas, je refuse le, le changement, hein, je laisse mes champs comme ils sont. Vous allez aller sur le votre, vous serez vous. Euh, vous. Et vous aurez votre deuxième personnage. Vous allez sur elle. Vous allez là. Le problème, c'est que pour l'attribuer au champ, il faut que vous ayez la grange. Voilà. Il que vous ayez une grange. Parce que c'est par la grange que ça va passer. Euh, si je ne dis pas de bêtises. Alors, gestion. Normalement, c'est par la grange. Donc, quand vous aurez posé votre grange, ici. Voilà. Vous allez pouvoir attribuer votre PNJ en tant que fermière ou cultivateur. Cultivateur, ce sont ceux qui travaillent dans les champs. La fermière, c'est celle qui va tout simplement euh, euh, faire les graines, euh, faire euh, l'engrais. Elle va rester dans la grange, tout ce qui concerne l'intérieur de la grange. Elle ne va pas aller dans les champs. Euh, il faut absolument... Euh, que vous ayez au moins un nombre de cultivateurs comme je vous expliquais, euh, qui va par deux parce que le premier va planter l'engrais et l'autre va le suivre en mettant les graines de carottes les graines de choux peu importe mais vous n'avez pas besoin pour les pnj donc c'est pas la peine de, les, de, de, de, de garder les graines ou d'aller en acheter ça sert absolument à rien du moment que dans les champs ici vous leur dites d'aller Ici, vous mettez ici. Du moment que vous leur avez dit de mettre du lin là, des carottes là, on s'en fout. Ils vous sortent les graines par magie. Voilà. Donc vous embêtez pas. Ne vous embêtez pas. Si vous êtes tout seul, oui, va bah vous falloir acheter euh, vos premières graines et votre premier engrais. Par contre, si vous avez déjà un, le, le, un PNJ qui est en culture avec vous, qui a le culture, l'agriculture le, le, le, élevée, ben bah, il va automatiquement de lui-même faire votre champ. Si vous n'avez pas la grange, vous allez le voir. Vous allez lui parler. Vous cliquez sur lui. Euh, j'ai un PNJ. Moi. Au début, vous n'aurez peut-être pas la grange. Hein. Je cherche mes PNJ. Voilà. Ici, par exemple, bon, moi, ça bosse, ça va. Vous lui parlez. Donc, admettons, vous avez votre voisine. Elle sort de chez vous. Vous lui dites, euh, j'ai du travail pour vous. Et vous lui dites ce qu'elle doit faire. Tout simplement, Et vous l'envoyez au champ. Voilà. Moi, je vous conseillerais de faire la partie, je vous l'ai dit, vous débutez votre partie, vous faites votre première maison, euh, vous euh, faites vos quêtes qu'on vous demande, vous, euh, et une fois terminé, chassez pour avoir de la nourriture pour vous, et pour monter de level, pour débloquer les différents bâtiments, construire une deuxième maison, donc couper votre bois, ça va vous faire monter aussi vos compétences, vous aurez des points à mettre, faire une deuxième maison, quand vous avez bien dragouillé hein, pas la peine hein, si vous n'avez pas dragouillé encore de faire la deuxième maison ça va vous prendre du temps pour rien euh, et de ça va vous compter des taxes pour rien parce qu'à chaque fois que vous posez un bâtiment vos taxes augmentent donc euh, c'est pas au nombre de population, c'est au nombre de bâtiments donc plus vous allez avoir de bâtiments plus vous allez payer des taxes donc faites attention à ça c'est pas parce que vous avez 50 bâtiments enfin une autorisation de 50 bâtiments qu'il faut automatiquement mettre 50 et au niveau des maisons, ce sera 30 maisons maximum. Vous ne pourrez pas en faire plus. Voilà. Peut-être qu'après, euh, ils augmenteront la capacité. Ça a été demandé, donc à voir. Euh, mais pas plus de 30 maisons. Donc prenez votre temps. Au début, ce sera une maison niveau 1. Puis après, une maison niveau 2. Et après, une maison niveau 3. Pour level up une maison, eh ben, tout simplement, il faut la casser. Voilà. Donc, vous allez avoir votre PNJ qui sera, ou vous-même, si c'est votre maison, pour vous, ce n'est pas gênant, mais votre PNJ, quand vous allez vouloir lui monter sa maison, elle sera à la rue, donc maniez-vous à le faire. Surveillez, évidemment, son humeur dans la gestion, parce qu'arrivé à 13, si vous n'avez pas fini sa maison, elle repartira chez elle et c'est perdu, vous ne pourrez pas la récupérer. Voilà. Donc, je pense que je vous ai fait le tour. Euh, autre chose à savoir, c'est que euh, dans la gestion, alors j'aurais peut-être dû faire par vidéo, par, par, par métier, etc. Mais bon, voilà. Alors, au niveau, donc, vous avez vos maisons ici. Euh, voyez, moi, ce sont toutes maisons, il ne me reste qu'une seule, qui est une maison ordinaire. Donc, euh, celle-là, elle va gicler, elle va sauter. Euh, ici, par exemple, dans l'abri à bois, quand vous, vous pouvez mettre, euh, c'est là où vous mettez vos bûcherons. Vous pouvez avoir jusqu'à deux bûcherons. D'accord moi, j'en ai mis deux parce qu'il y a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bois. Mais pas que. C'est-à-dire que vos bûcherons, quand vous, quand vous sélectionnez l'abri la, la à bois, euh, vous appuyez sur F. Donc là, il n'y en a qu'un. Il est niveau 5 en extraction. Ça vous dit ici, de toute façon, qu'est-ce qu'il faut. Comme, euh, c'est-à-dire l'abri à bois, la compétence pour l'abri à bois, c'est l'extraction. Si vous mettez quelqu'un qui est agriculteur là, il ne va pas être content du tout. Ne pas oublier non plus ces onglets ici que vous avez sur chaque bâtiment, que ce soit la mine, la grange, le poulailler, etc. La, la chasse, vous allez avoir ici dans le deuxième ce que vous voulez qu'ils fassent en priorité. Donc moi en priorité, j'ai mis les bûches. Voilà, euh, les bâtons, j'en ai pas besoin, je les ramasse moi-même. Et, euh, et donc mettez au maximum si vous voulez euh, qu'il fasse aussi du bois de chauffage ben, vous diminuez un peu euh, moi il faudrait que je diminue un peu mon pourcentage qu'il fasse les bûches et euh, mettre 5% comme quoi il le transforme en bois de chauffage mais ça vous pouvez le faire et en plus ça vous fait monter donc, euh, vos compétences donc euh, à vous de voir mais bon moi perso voilà, faites attention à cet item et ici ça vous montre le troisième icône me dit que dans 6 heures ça sera complet, mon truc. Donc, euh, mon truc à bois sera complet. Il aura fini dans 6 heures. Donc, vous avez tout qui est là. N'oubliez pas ça. Par exemple, pour le pavillon de chasse, si on y va, donc j'ai trois chasseuses. Une qui est niveau 10. Vous voyez, une qui est niveau 8. Et une qui est niveau 7. Tout ça, parce qu'elles y sont depuis un moment. Et elles ont vieilli aussi. Elles n'avaient pas stage âge-là. Hein elles ont vieilli. Donc, vous avez aussi l'onglet ici. Donc, depuis que, euh, dans l'avant-dernière mise à jour, on peut, mettre, euh, on peut saler et sécher les viandes euh, avec le bâtiment de chasse niveau 2, poissonnerie niveau 2. Vous pouvez sécher, faire de, du poisson et de la viande séchée ou saler. Voilà. Donc, vous définissez ici ce que vous voulez qu'elle fasse en priorité, c'est-à-dire qu'elle vous ramène de la viande, qu'elle vous fasse de la viande séchée, qu'elle vous fasse du cuir, enfin, là, voilà, vous définissez. Exemple, si je veux plus qu'elle me donne des plumes, euh, je vais l'enlever, je vais augmenter plutôt qu'elle ramène pas mal de viande. Voilà, euh, viande séchée, euh, je vais leur dire de faire sécher la viande. Et si par contre je veux, là, je ne peux pas faire de la viande salée. Donc, euh, au niveau de la poissonnerie, c'est pareil. Euh, la poissonnerie, alors quand vous avez un bug comme ça, votre PNJ, il est sur un toit, il ne faut rien là. Et si, le seul moyen de le débloquer, euh, c'est que vous alliez dormir, donc le soir même, si vous voulez que le lendemain, il ne soit pas encore sur le toit, euh, allez dormir, et le lendemain, il sera en dehors de, bah, du, du toit, ça c'est encore un bug, pour l'instant, ils, ils nous ont répondu ça. Donc là, voyez-moi, j'ai de la pourriture, voilà, donc ça, je le prends, je vais dans la grange, et je le transforme en engrais que je vais revendre. Le sel, il faut le mettre dans le coffre, d'accord de la poissonnerie et ici vous avez soit vous le faites vous même vous prenez les poissons vous allez au tonneau et vous les faites sécher et pareil dans le, cas, dans, dans le truc de chasse à condition d'avoir le sel sur vous hein, voilà le pnj il faut le mettre dans le coffre vous si vous voulez faire du poisson ou de la viande séchée il faut avoir le sel sur vous et soit vous faites ici séchoir et euh, vous faites euh, ben la viande j'en ai trois sur moi je pourrais la faire sécher mais bon là, pas dans la poissonnerie ça, ça serait pas logique enfin voilà vous pouvez la faire sécher et mais il faut que vous ayez ici du sel pour la saler pareil dans le cabinet de chasse voilà donc il y a ça euh, et vous pouvez vous avez l'option donc ici dans la gestion ici vous avez la gestion pour tout. Euh, par exemple, bon, pour les animaux, non, il euh, n'y a pas d'option. Voilà, vous savez juste, euh, voilà, qui va, qui, bah, que il, qu il en est qu'à 0,8 heures pour pour la laine, quoi. Donc et le saut de lait, il en fait pas encore, parce que je ne l'ai pas débloqué. Et euh, ce que je voulais vous montrer, donc pavillon de chasse, F. Euh, vous pouvez donc euh, voilà ben, saler pareil machin sécher vient de sécher euh, et vous pouvez mettre dans votre pavillon de chasse deux chasseurs et un cultivateur euh, un récolteur pardon il va vous récolter euh, vous allez lui demander après vous vous, vous dites récolte des baies c'est l'été et euh, après vous enlevez et vous lui mettez euh, en automne et au printemps de récolter à fond les champignons comme ça, vous êtes sûr d'avoir, là, c'est vous qui gérez votre panneau. Et là, ici, vous avez le temps. Là, dans 20 heures, elles auront ramené de la viande. Euh, voilà, il leur faut tant de temps pour faire tant de choses. Donc, à vous de gérer à ce niveau-là. J'espère, en tout cas, que ça, vous aurez mieux compris. Euh, si vous avez un problème, écoutez, laissez-moi des commentaires. J'essaie de tout compenser. Alors, c'est vrai qu'il y en a euh, des tutos. Euh, J'aurais pu faire un tuto grange, un tuto poulailler, un tuto... Euh, voilà, je passe ma vie à faire des tutos sinon. Mais si c'est pas clair, euh, si vous avez besoin d'un tour en particulier ou des explications en particulier, écoutez, là, je vous ai fait un condensé. J'espère que ça vous aidera. Sachant qu'il y a des bugs, je vous le répète. Donc, euh, si vous avez un PNJ sur un toit, allez dormir. Il euh, y a euh, des quêtes en ce moment, histoire, qui sont bloquées avec Alvin et Unighost. Euh, pour le moment, ce n'est pas résolu. Et euh, on attend, donc évitez par exemple, si vous avez ces bugs, de continuer à jouer sur votre partie actuelle. Faites une nouvelle partie à la limite pour vous amuser. Euh, ne continuez pas pour votre partie. Pourquoi Parce que votre PNJ continue à vieillir et euh, on ne sait pas trop comment ça finit. Unighost il vieillit aussi, euh, Alvin vieillit. Euh, le problème étant que si ce n'est pas vite résolu ce bug-là, euh, le problème est si si Unighost il meurt, et qu'on n'a pas fini les quêtes histoire d'UniGhost, est-ce qu'il y a un nouveau PNJ qui va prendre la suite Ou est-ce qu'UniGhost meurt et on a, on, notre dynastie s'est foutue parce qu'on n'a pas réussi à faire les quêtes d'UniGhost avec sa mort Ça c'est des questions qui restent en suspens. Enfin j'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Si vous, avez, vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, euh, j'y répondrai avec plaisir. Euh, et puis plein de bibis, plein de Prenez soin de vous. Faites attention au Covid. Euh, C'est très très grave ce qui se passe en ce moment. Mais voilà, faites attention à tout ça. Protégez-vous, protégez ce que vous aimez. Et puis on se retrouve très vite hein, pour un prochain live. Voilà, des gros bisous. Bye bye.